Salut Béatrice Oh Salut Alban Béatrice, tu as trouvé une super recette Oh Une salade de fruits Sais-tu que le mot salade est féminin On dit la salade, une salade Les noms communs peuvent être masculins ou féminins On va voir ensemble comment les différencier Montrez-moi les ingrédients de votre recette un joli citron, le citron, ce citron est masculin. Pour savoir si un mot est masculin ou féminin, écoutez bien le déterminant qui l'accompagne. Les mots qui suivent les déterminants « le »,« un »,« ce » sont des noms masculins. Et voilà une banane, la banane. Cette banane, c'est féminin. Les mots qui suivent les déterminants « la, une, ma, ta, sa, sept sont des noms féminins Oh, J'ai hâte de goûter cette salade de fruits La salade, c'est féminin, vous vous souvenez oh, oh, oh là oh, oh, Ce saladier a failli être cassé et un saladier de sauver Le saladier, c'est par contre masculin Dans ma famille, j'étais l'enfant qui détestait cuisiner Depuis, ça a bien changé À votre avis, l'enfant, c'est féminin ou masculin Lorsque le nom commence par une voyelle, le déterminant L' ne nous aide pas C'est le déterminant indéfini, un ou une, qui peut nous aider J'étais un enfant, un garçon, masculin. Ma sœur était une enfant, une fille, féminin. Alban Tu n'es pas un ami des fruits. Un ami, puisque tu es un garçon, masculin. Waouh Béatrice Tu es une amie des fruits et comme tu es une fille, on va écrire le mot « ami en ajoutant un « e ». Si vous ne savez pas si un mot est masculin ou féminin, où est-ce que vous pouvez trouver la réponse Dans le dictionnaire. Bravo Béatrice Je te nomme la présidente des fruits. Et toi, Alban, le président ben, Alban, me patience Alban, Ce meilleur frais Bon, allez les amis, on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Salut Béatrice, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai 34 ans, tu me fais un gâteau Oh Un cake au citron hâte de le goûter Tu te souviens que ce citron ou un citron, c'est masculin Oh <rire> Ça va, Albon Cette pomme ou une pomme, c'est féminin. Comment sait-on si un mot est masculin ou féminin, vous vous rappelez On écoute bien le déterminant qui l'accompagne. Le, un, ce, indique le masculin. La, une, cette, indique le féminin. Allez Faites-moi un gros gâteau Je vais inviter un ami et une amie J'ai un ami garçon et une amie fille Pour les différencier, on va écrire « ami » en ajoutant un « e » pour la fille Vous avez besoin d'ingrédients pour le cake Oh, oh ben, Je crois qu'il va falloir faire des courses Alban, tu vas faire un tour chez l'épicier si c'est un garçon ou l'épicière si c'est une fille Vous entendez la différence les féminins ne sont pas tous construits de la même façon. Certains noms font leur féminin en transformant le masculin. Le nom masculin terminé par IER devient IE accent grave RE. On ajoute un accent grave devant le R et un E à la fin. Bravo Mais on va manquer de farine. Alban, un petit tour chez le pâtissier Ou la pâtissière si c'est une fille Désolé Alban, mais il faut aller aussi chez le fromager ou la fromagère. Il manque du lait et des œufs. Le nom masculin terminé par ER devient E accent grave RE. On ajoute aussi un accent grave devant le R et un E à la fin. Oh, ce n'est plus un frigo là, c'est un zoo. Bonne nouvelle Alban, plus besoin d'aller chez le fromager ou la fromagère. Béatrice, tu es la décoratrice en chef des cakes Alban, tu es le décorateur surprise Le nom masculin en teur devient trice au féminin Béatrice, tu es la cuisinière la plus douée Et toi, Alban, le cuisinier le plus dévoué Les invités réclament Qui sert-on en premier Le chien, la chienne, le chat ou la chatte Qui veut cette part chien Ok. Et maintenant, une part pour notre chienne. Vous entendez la différence Comment écrit-on cela Il faut deux N. On double la consonne N et on ajoute le E. La prochaine part est pour... Euh, ce chat Et la dernière part pour cette chatte. Vous entendez Chatte. On double aussi la consonne, le T, et on ajoute un E. Alban, tu fais ton malheureux. Si tu étais une fille, tu ferais ta malheureuse. La transformation s'entend toujours, mais elle est encore différente. Le nom masculin terminant en EUX devient EUSE -E au féminin. Alban, tu vas bientôt être un bienheureux. Si tu étais une fille, tu serais une bienheureuse. Euh, vous me laissez une part Madame Béatrice, Monsieur Alban. Bonjour Madame la cuisinière, féminin, Monsieur le cuisinier, masculin. Quel est le menu du jour Oh Une galette des rois Mais ce n'est pas un peu sucré comme gâteau, ça D'accord, si vous y tinez, faisons une galette. C'est vous les chefs, après tout. Alban, tu es le chef Béatrice, tu es la chef Vous avez entendu Le déterminant a changé Le est devenu la Mais le nom chef n'a pas changé cette fois Aujourd'hui, on peut utiliser une forme particulière au féminin La chef peut s'écrire C-H-E-2-F-E -E. Parfois, certains mots sont identiques au masculin et au féminin Alban, tu es le camarade de Béatrice eh oui, son camarade. Et Béatrice, tu es la camarade d'Alban. Sa camarade. Euh, ça fait beaucoup de sucre, tous ces paquets, non J'ai vu un et une nutritionniste. Ils m'ont dit de ne pas manger trop de sucre. Ouf. Merci, Béatrice. Beaucoup de mots sont identiques au féminin et au masculin. Moi, je me suis remis au vélo. Ma sœur aussi. Je suis un cycliste. Elle, c'est une cycliste. Excusez-moi, vous avez oublié les œufs. Euh, c'est un coq. Il faudrait plutôt une poule pour pondre des œufs. Le coq. La poule. Vous avez entendu Certains noms sont totalement différents au masculin et au féminin. Oh, J'ai vu où tu as caché la fève gna gna, gna gna gna gna. Hum. Euh, oh, Je ne sais plus trop où est la fève maintenant. Je me demande qui sera le roi ou la reine. Encore deux mots différents si c'est masculin ou féminin. <rire> Hé hey, Ma part Bon, c'est peut-être mieux pour mon régime. Bon appétit, Béatrice. Alors qui sera le roi ou la reine Ce garçon ou cette fille Un homme ou une femme Alors, qui a la fève Qui Béatrice, tu savais où était la fève. Tu es la reine des tricheuses. Mais toi, mon cher Alban, je te nomme solennellement... Le roi. Le roi du dictionnaire Oh, je me sens un peu seul, là. Hé, hey, la poule, ça te dirait de faire du vélo avec moi